Cette semaine, nous allons parler de l'écosystème Data Science en Python, qui est un écosystème en pleine effervescence et extrêmement actif. D'ailleurs, cet écosystème contribue très largement au succès de cette discipline. Mais qu'est-ce qu'au juste la Data Science Il s'agit d'une discipline qui est à la frontière de trois domaines. La programmation, la statistique et l'expertise domaine. Pour être un Data Scientist, vous devez maîtriser ces trois domaines. Cependant, il est très souvent sous-estimé l'impact d'une lacune dans un de ces trois domaines. Donc, regardons ce qui se passerait si vous n'aviez pas une de ces trois compétences. Alors, supposons que vous ayez des compétences en statistique et en expertise domaine. Vous êtes là dans ce qu'on appelle l'analyse statistique classique. Vous avez des données que vous manipulez avec des outils statistiques. Maintenant, supposons que vous ayez des compétences en expertise domaine et en programmation, mais pas de compétences statistiques. Vous êtes ici dans une zone de danger. En effet, vous allez faire des analyses sur vos données sans pouvoir valider que vos analyses sont statistiquement valides. Et pour finir, supposons que vous ayez des compétences en programmation et en statistique, mais pas d'expertise domaine. Vous êtes de nouveau dans une zone de danger. À ce propos, le diagramme que j'utilise s'inspire très largement du diagramme de Drew Conway. Drew Conway, dans son diagramme original, a mis le machine learning à la frontière de la programmation et de la statistique. Je suis en désaccord avec ce choix parce que ça pourrait vous laisser penser que le machine learning est la réponse à une lacune dans une expertise domaine. Or, ça n'est pas du tout le cas. Lorsque vous faites du machine learning, vous devez être capable de préparer vos données, de faire une sélection de features et également de choisir votre algorithme d'apprentissage. Or, sans une profonde connaissance domaine, vous n'êtes pas capable de faire des choix appropriés. Comme vous vous en doutez, cette semaine, nous allons pas pouvoir couvrir et vous donner des compétences dans chacun de ces trois domaines. Cette semaine, nous allons principalement euh, nous focaliser sur la partie programmation. Et en particulier, nous allons aborder les briques de base que sont NumPy et Pandas dans l'écosystème Data Science de Python. Il faut prendre conscience qu'il y a de grandes différences en termes de maturité et en termes de philosophie entre Python et NumPy et Pandas. En termes de maturité, Python 1.0 a été publié en 1994. C'est donc un langage très ancien et très mature. NumPy, 1.0 a été publié en 2006, et le projet Pandas n'a quant à lui démarré qu'en 2008. On voit donc que Python est très mature et que NumPy et surtout Pandas sont beaucoup moins matures. En termes de philosophie, il y a également de grandes différences. Python est un langage qui, dès le départ, a eu comme objectif la simplicité. Évidemment, cette simplicité vient avec un prix à payer, lorsque l'on a un langage extrêmement flexible, il y est beaucoup plus difficile de faire certains types d'optimisation. NumPy et Pandas, dès le départ, ont eu pour objectif l'efficacité. Et le prix à payer, cette fois, est une perte de souplesse et une perte de simplicité. Dans toute cette semaine, nous allons utiliser comme environnement de développement les notebooks. En effet, les notebooks sont l'environnement de choix pour toute la communauté data science. Parce qu'ils permettent de faire ce qu'on appelle des « runnable papers ». Ce sont des papiers dans lesquels on peut mettre du texte formaté, mélangé avec du code et avec lesquels on peut interagir dynamiquement avec nos données. Ouvrons maintenant un notebook pour commencer à regarder la performance de NumPy et Pandas. Mon objectif ici est de vous montrer l'intérêt des librairies NumPy et Pandas sur deux exemples très simples. Bien évidemment, nous reviendrons très largement sur ces exemples dans la suite. Donc Ici, l'intérêt, c'est juste de voir une première motivation. Donc Commençons avec NumPy. Pour cela, je vais créer une liste, L qui va contenir 1000 éléments. Et je vais créer un tableau NumPy qui va contenir les mêmes 1000 éléments. Donc on crée un tableau NumPy avec np.array à partir par exemple d'une liste. Et maintenant on va calculer le carré de ces éléments. Donc on sait faire ça très bien avec les compréhensions de liste. Donc regardons un exemple. Je vais faire un timeIt de x au carré pour x dans L. Et donc ensuite je vais faire la même chose. Je vais faire un time it. De x au carré pour x dans A. Donc regardons la performance que j'ai pour la liste. Pour la liste, le time it a pris 328 microsecondes pour calculer le carré de ces 1000 éléments. Et pour le tableau d'un ça a pris 216 microsecondes. Donc on voit qu'on a un gain de performance important de, dans ce truc-là. Donc autour, on va dire, autour de 30% de gain de performance. Mais la vraie performance que l'on obtient avec les tableaux d'un pie, c'est en utilisant un nouveau concept qui n'existe pas en Python. C'est le concept de vectorisation. Donc, regardons cet exemple. Je vais refaire mon même time -meet, mais maintenant, j'ai utilisé cette opération de vectorisation. Donc, pour prendre les carrés des éléments d'un tableau, je n'ai qu'à écrire mon tableau que j'élève au carré. Et cette opération va appliquer l'opération carré sur chaque élément du tableau. Exécutons cela, et donc regardons le temps d'exécution de cette opération fait maintenant avec le principe de vectorisation, qui est spécifique à NumPy. Et on va voir que ce temps d'exécution est beaucoup plus rapide que ce que l'on obtient avec des compréhensions de liste classiques, que ce soit sur des listes ou sur des tableaux. Et donc, en effectivement, on est passé de 328 microsecondes à 1,42 microsecondes, donc un gain de performance absolument majeur. Donc, encore une fois, nous reviendrons très largement sur ces notions de vectorisation, de création de tableau NumPy. C'était juste pour vous donner le, le, le, une impression ou un premier aperçu de l'intérêt de NumPy. Maintenant, j'aimerais vous montrer un deuxième exemple pour la librairie Pandas. Donc, pour ça, je vais importer un jeu de données. Donc, ça aussi, nous le reviendrons dessus dans une prochaine vidéo. Un jeu de données sur les passagers qui ont embarqué dans le Titanic. Donc, j'exécute... Euh, cette instruction qui me permet de charger mon jeu de données, et je vais regarder à quoi ressemble ce jeu de données. Donc si je regarde, en fait, c'est gra un grand tableau. Et dans ce grand tableau, j'ai un certain nombre de colonnes. Donc j'ai une colonne « Survived » qui me donne si ce passager a survécu ou pas à la catastrophe du Titanic. Ensuite, j'ai une colonne « sexe qui va me dire si ce passager était un homme ou une femme. Et j'ai une colonne « classe qui va me dire dans quelle classe était ce passager. Alors, ce grand tableau, c'est un tableau brut euh, qui contient environ 800 lignes. Et moi, j'aimerais avoir une information un peu plus facile à exploiter. Par exemple, j'aimerais bien connaître le taux de survie des passagers par classe et par sexe, pour voir si j'ai une différence entre les passagers des différentes classes et entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, si on devait faire ça à la main, ça serait un petit peu fastidieux. Mais en pandas, il y a des instructions, il y a des fonctions qui nous permettent de faire ce calcul de manière extrêmement simple. Donc regardons cela. Je vais écrire T égale titre, c'est mon tableau, et je vais appeler la méthode pivot table Et dessus, je vais dire la chose suivante. Je vais dire, donne-moi, sur la colonne Survived, euh, donne-moi la moyenne. Donc, je vais donner la fonction que je vais appliquer pour agréger. Donc, je dis que c'est la moyenne. Et ensuite, je vais dire, qu'est-ce que je vais mettre dans mon résultat Alors, dans mon résultat, je vais avoir un petit tableau condensé. Sur les lignes, que je vais appeler Index, je voudrais avoir la classe. Et sur les colonnes, « J'aimerais avoir le sexe ». J'exécute cela et maintenant je regarde mon tableau et en une seule instruction, en une, avec une seule fonction, j'ai un tableau qui va me donner le taux de survie par classe et par sexe. Donc Je vois que les femmes de première classe ont survécu à 96% et les hommes de dernière classe ont survécu autour de 13%. Pour finir, donc dans cette semaine, nous ne couvrirons pas les aspects visualisation, mais je veux tout de même vous montrer euh, avec quelle simplicité on pourrait visualiser ce résultat. Je reprends simplement ma table, T, et je vais faire un plot. Et ici, je vais dire le type de plot que je voudrais, c'est un tableau sous forme de barre. Et donc, regardons le résultat que j'obtiens, et avec une seule instruction plot, je vais obtenir mon taux de survie par classe et par sexe. Donc, les femmes de première classe ont survécu à plus de 90% et les hommes de dernière classe ont survécu autour de 13%. Pour finir, j'aimerais vous expliquer le rôle des librairies NumPy et Pandas. NumPy, c'est la librairie de référence pour manipuler des tableaux en Python. Donc la caractéristique de NumPy, c'est qu'on va créer des tableaux multidimensionnels qui contiennent que des objets du même type. Une autre caractéristique de NumPy, évidemment, c'est cette très grande performance avec ses opérations de vectorisation, mais nous reviendrons largement dessus. Pandas, quant à lui, c'est la librairie de référence qui permet d'ajouter des index au tableau NumPy. Donc, Ça sert à quoi ces index Ça sert à pouvoir donner des labels aux lignes et aux colonnes des tableaux et ainsi de pouvoir accéder de manière beaucoup plus intuitive et expressive aux éléments de ce tableau. De plus, Pandas supporte des opérations que l'on trouve en général dans les bases de données, comme les opérations par exemple de jointure, de pivot ou de regroupement. Nous couvrirons toutes ces notions dans de prochaines vidéos, donc si ces termes vous paraissent un petit peu obscurs, pas d'inquiétude, nous reviendrons dessus. Dans cette vidéo, nous avons vu que le domaine de la data science est un domaine complexe qui demande de nombreuses compétences. Cette semaine, nous parlerons uniquement de l'aspect programmation, et à ce titre, les librairies NumPy et Pandas fournissent une solution extrêmement efficace et satisfaisante à ce domaine. Cependant, nous avons vu que NumPy et Pandas étaient des, des projets, des librairies qui n'étaient pas parfaitement matures. Donc cela va venir avec certaines frustrations, notamment en termes d'uniformité, en termes de simplicité, que nous aurons à découvrir au cours des prochaines vidéos. Cependant, c'est ce qui se fait de mieux actuellement dans le domaine. Donc il faut vivre avec ces limitations et profiter pleinement de la puissance de ces librairies NumPy et Pandas. À bientôt